Hello, je lance une idée, un live spécial sur l'harmonica diatonique pour jouer des morceaux. Le, tu sais que le lundi soir, de 20h30 à 21h, bon, parfois on dépasse un peu, je réponds à toutes vos questions en direct. Et là, ce que j'ai envie de faire, enfin, c'est j'y ai pensé en fait en jouant des morceaux euh, ce soir, là, ce lundi soir, et eh bien, c'est de, de vous jouer des morceaux d'harmonica à thème. J'ai beaucoup, beaucoup de thèmes, j'ai des, des recueils complets de rock, de blues, de country, de... D'hymnes nationaux, de, de musique de films, de Beatles, de ska, d'énormément de, de, de thèmes. J'ai plus de 6000 partitions chez moi, de chansons françaises, internationales, etc. Et euh, bah, ce serait sympa, euh, pourquoi pas, de faire un live spécial morceau, c'est-à-dire qu'on prendra un thème et je vous joue des morceaux en direct. Et on pourrait faire ça le mercredi soir, par exemple. Est-ce que c'est une idée qui te plairait Ce serait entièrement offert, c'est juste comme ça, pour se faire plaisir. Et toi, ça te permettrait d'écouter de, bah, des morceaux. « Ah ouais, tiens, je n'avais pas pensé jouer ces morceaux-là à l'harmonica ou ce style de musique. » Ou « Tiens, tiens l'harmonica, ça sonne différemment, tout ça. » Et euh, puis, évidemment, j'expliquerai comment… Comme, enfin, pas comment je joue tous les morceaux, parce qu'on peut faire un cours en direct. Sûr, pour jouer c'est un morceau, un peu, ce serait un peu lourd comme live. Ça, c'est vraiment bien dans les cours et les formations. Mais te dire « Voilà, ce morceau-là est dans telle tonalité, je joue dans telle position, ou j'aborde le, le morceau de telle façon, etc. » Toi, ce serait intéressant aussi pour toi de comprendre ce que je fais quoi, pour rejoindre l'utile et l'agréable. Donc, si ça t'intéresse, si c'est quelque chose qui te plairait, eh j'ai mis euh, un lien vers un tout petit questionnaire. Ça prend vraiment quelques minutes pour y répondre. Un petit sondage en fait, pour voir si, euh, bah, si tu seras intéressé ou pas et combien de personnes seraient intéressées par cette idée. S'il si y a juste une ou deux qui me disent « Ouais, bon, pourquoi pas Mais bon, ce n'est pas ma priorité. » Bon, bah, on laisse tomber, ce n'est pas grave. Bon, je lance une idée, si ça ne plaît pas, je ne le fais pas mais si j'ai au moins 10 personnes qui me disent « Ah ouais, ouais, super, bah tiens, ouais, ça peut être vachement intéressant de t'écouter jouer des morceaux, plus de morceaux, je pourrais faire une quinzaine de morceaux, par exemple, en une heure, et puis de, de répondre un peu vos questions, dire Tiens, voilà comment j'aborde le morceau, me poser des questions sur ma manière d'aborder les morceaux, sur la, la manière de les jouer, tout ça, et que ça, ça, ça peut t'intéresser comme, comme type de live, bah, tu me le dis, et puis, euh, puis voilà, comme ça, on, on met ça en place. » Et puis je te mets même des euh, propositions d'horaire, pour qu'on fasse un horaire qui corresponde à, bah, au choix de la plupart des gens. Quoi. OK On fait ça Donc, euh, tu trouveras le lien en description euh, de cette vidéo. Euh, tu y réponds. Et puis, si ça, bon, si ça vous branche, bah, on peut déjà, mercredi euh, 30 juin, on peut déjà faire ça ensemble. Et puis, comme ça, on choisit un thème et puis on s'amuse. OK On fait comme ça Donc, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Et je te dis à très vite